Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'une technique ultra simple de suspension, la suspension à la barre. Donc vous voyez ça c'est l'installation que j'ai dans mon cabinet qui me permet entre chaque patient de me suspendre et c'est une des raisons pour eh bien j'ai une colonne qui véritablement résiste aux agressions du temps qui passe. Voilà donc... Ce que je vous conseille, c'est vraiment le, le minimum du minimum. Donc la barre, c'est une des méthodes de suspension. Alors il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques, mais celle-ci c'est la plus simple. Alors, vous voyez, c'est une, une barre toute simple. Alors cette barre c'est facile, hein donc vous l'utilisez pour la... Donc vous, vous glissez, ici vous mettez un tir fond de chaque côté, afin d'éviter qu'elle ne descende brutalement. Voilà, ça c'est la technique. Maintenant, on passe à la pratique. Voilà. Alors vous prenez, vous pouvez faire le sens ça. Donc vous gardez, vous gardez, toujours, vous gardez toujours les pieds au sol. C'est très important, vous ne vous suspendez pas pour ne pas guiner vos Voilà, donc vous vous laissez aller, vous pliez le genou. Voilà. Une fois vous êtes là, eh bien, vous pouvez faire des petits balancements droite-gauche, droite-gauche. Vous pouvez faire des mouvements de rotation rotation. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire ici, comme ceci. Voilà. Vous étirez. Ou alors, vous vous laissez verticalement. Mais surtout, toujours garder le contact au sol, toujours le contrôle avec les pieds. Combien de temps faut-il tenir C'est très simple. Vous pouvez tenir entre 15 et 30 secondes. Donc inutile de, euh, de tenir plus longtemps, vous allez vous abîmer les mains, vous risquez, c'est pas la peine, et vous allez le faire plusieurs fois par jour. Hein? Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Vous voyez, 15 c'est déjà pas mal. Hein? Alors dans ce sens là, alors faites très attention de ne pas forcer au niveau de vos épaules, Hein, si vous avez des problèmes d'épaule, ne forcez pas, allez-y tout doucement, gardez un certain angle entre voilà, la verticale et les épaules. Voilà. Et vous tenez, Voilà. vous pouvez également vous balancer, creuser les reins, plier, creuser, plier. Voilà. Alors. Si cette vidéo vous a intéressé, bien, euh, allez voir les autres vidéos sur... Euh, ma chaîne YouTube, je, je traite de la suspension euh, dans plusieurs vidéos. Suspension à, à la table d'inversion, euh, suspension euh, assise, etc. etc. Donc euh, toutes ces vidéos seront reclassées euh, dans un répertoire que vous pourrez charger prochainement euh, sur, euh, si vous êtes abonné euh, à, ma, à ma chaîne et surtout si vous êtes inscrit euh, sur mon site de formation donc, vous avez en dessous. Donc, ça vous permet de télécharger des documents, de recevoir une lettre régulière. Hein, voilà, donc, euh, si ça vous intéresse, et bien, il suffit de vous inscrire et puis c'est tout. sans aucune obligation d'achat. Par contre, vous pourrez accéder également à l'information sur mes formations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.